Mieluko-chan est le genre d'animé qui nous fait penser que finalement, Domekano, c'était pas si mal hein. <tousse> c'est un cauchemar. Toi bien. Mieluko est une jeune lycéenne, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'un jour, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais elle se met à voir des fantômes, ce qu'on appelle plus communément des Ayakashi, hein, pour les fils du soleil levant. Hey, c'est la tous les amis, c'est là mais pour ne pas les provoquer, elle retient toujours sa peur, et fait toujours mine de pas les voir, ce qui va engendrer beaucoup de situations apportant humour, blagues, quiproquo, et pas mal de hechi. N'allez pas me demander ce que ça vient foutre dans un genre horreur et humour, moi même je sais pas. Alors les gars j'ai une nouvelle idée, hein. ça, ça pourrait être une fille qui voit des fantômes et les voit nues. euh non, alors on la voit nu euh ça peut se faire mais… Laissez moi faire je vais créer le meilleur animé de l'année Donc vous l'avez compris, toute l'intrigue tourne autour de ces phénomènes et rencontres paranormales entre Miyeluko, les esprits et ses camarades de classe, qui va faire découler les différents thèmes que va aborder l'œuvre, on part de rien, mais on en sort beaucoup, enfin, du moins c'est ce que je pensais Vous savez, je suis pas vraiment comme ce genre de gros fils de pute, à me faire directement un avis préconstruit de l'œuvre que je regarde, même si le début a l'air très nul, je vais continuer à fond pour voir ce qu'il en est, ça c'est de l'esprit shonen Si vous voulez mon avis, c'est ça la réelle détermination, hein c'est vraiment regarder un truc tout en sachant que c'est nul, mais le regarder jusqu'au bout pour pouvoir dire que c'est nul Triste vie qui est la mienne hein Abonnez-vous, mettez un like parce que j'aime bien l'argent! Et je fais généralement ça dans un objectif bien précis, celui de pouvoir donner mon avis sans équivoque. Et je peux à présent vous dire qu'au bout de 12 épisodes de 24 minutes, ce qui fait 288 minutes, et donc 4h44, ce qui représente un petit Paris-Marseille quand même, bah je peux vous dire haut et fort que ça pue sa mère, c'est éclaté au sol sa grand-mère la pute! Sérieusement, je vois pas l'intérêt, j'enchaîne plus de 12 épisodes à voir Mieluco, voir des fantômes qui font peur, avoir peur et enfin les ignorer sans jamais rien de plus à part les quelques sketchs ou vannes mises entre deux qui sont pas du tout drôles je rappelle quand même que le deuxième genre après l'horreur dans cette euh, série c'est la comédie hein, et pourtant je me marre beaucoup plus sur des vidéos de Norman c'est pour vous dire c'est une comédie horreur qui ne réussit ni à être une comédie ni à être une série horreur je dois avouer que les premiers épisodes sont plutôt flippants et donnent un bon ton à l'animé mais à force de voir les mêmes événements effrayants tout le temps ça devient redondant et ça ne fait surtout plus du tout peur souvent soit c'est trop horreur pour être drôle, soit c'est trop drôle pour être horreur, et vu que l'humour reste assez éclaté, hein, disons le objectivement, si vous vous êtes tapé d'énormes barres là-dessus, je vous conseille de consulter, hein, bah on se retrouve seulement avec des personnages inintéressants et un trou énorme que forme le manque d'histoire et d'intrigue, car après tout ça reste un tranche de vie Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène Ces derniers temps, je vois des fantômes partout, ils me regardent, hein, mais je fais, fais mine de rien, mmh. et, euh, et vraiment mes amis le remarquent jamais, hein, alors que j'ai l'air traumatisé… Mmh, D'accord. On prend pas comment il capte rien en fait. En plus, il y a constamment ces plans de caméra, l'impression d'être constamment observé. Euh... Vous pouvez m'en dire plus euh... Je vois pas de quoi vous parler en fait. Mais quand tu vas réaliser que les personnages sont génériques et pas du tout intéressants, sans bien sûr recevoir le moindre développement ou background, quand tu vas te rendre compte de tout ça, tu vas désespérément chercher un intérêt dans cette série, un élément qui va tenir ta motivation ou détermination à ce stade-là, à t'intéresser de près ou de loin à cet animé, et vraiment le regarder de façon active. Mais que déni, La série entière ne va faire que proposer la même chose encore et encore, sans aucune réponse à nos questions et aucun développement quelconque de personnage. Mieluko s'est bien posé la question deux ou trois fois de savoir si elle devait répondre aux esprits ou pas, hein, mais elle ne le fait toujours pas, donc au final bon, on s'en battrait pas un petit peu les couilles par hasard, le problème c'est que tout le long on n'en sait pas assez, le personnage lui même n'en sait pas assez de tout ça, donc le peu d'intérêt que tu vas porter à cet aspect qui va t'intéresser va te pousser à continuer la série, malgré le reste de ses défauts, et hélas du début à la fin, rien n'a presque changé, que ça soit sa vision des choses, ou les informations réelles qu'on attendait depuis le début, c'est quoi ces fantômes, il faut vraiment leur parler, on peut les abattre, rien de tout ça n'a été répondu, et j'ai véritablement le seum. Rendez-moi mes 4 heures de visionnage, put Après, je peux pas totalement mentir. Bien sûr qu'il y a des moments qui m'ont fait rire. Bien sûr que j'ai fini par m'attacher à la meuf qui bouffe tout. Bien sûr que j'ai voulu en savoir plus sur le pseudo-antagoniste. Bien sûr que l'aspect surnaturel m'a intéressé. Avec les différents designs d'Ayakashi, les bruitages plutôt bons, les musiques assez flippantes, mais ça ne suffit pas, hein. L'animé va te présenter quelques éléments intrigants pour juste après les laisser en suspens, voire ne plus jamais revenir dessus. C'est franchement dommage. Pour moi, si l'animé n'avait fait seulement qu'une Révélation de tout ça, genre vraiment une toute petite, hein, histoire de faire monter la hype, bah ça l'aurait fait. Au bout de 12 épisodes, je me serais dit, euh, putain, j'ai tout le temps la chiasse en ce moment. Euh, pas ça Putain, j'ai vraiment bien fait de tout regarder jusqu'au bout. Tous ces moments d'humour pas drôles, d'apparition super longues, auraient été récompensés d'une révélation appréciée de mon intérêt des plus grands. Mais il n'en est rien, la série se finit d'une façon aussi platonique que le début. Mais bon, c'est le problème en ce moment, quoi, hein. La Japan Animation, elle a vraiment jamais fait autant de chiffres, et la demande ne fait qu'augmenter. Les concurrents arrivent, hein, donc bon, euh, le au Japon ils se sont dit quoi, à ce moment là, bah on va produire des animés en balles, du coup on se retrouve avec des animés de Kadokawa, faits à la va vite et en chaîne, et uniquement pour le profit de l'exploitation d'une œuvre papier déjà connue, aucun risque, aucun ajout, aucune sublimation de son matériel source, simplement nul Vraiment, j'ai pas d'autre mot… Quand vous réfléchissez, Mielokochan, c'est comme les histoires d'horreur autour du feu, toute l'ambiance est là pour vous mettre dedans, mais votre pote raconte très mal l'histoire, ce qui fait que ça devient rapidement ennuyant, franchement je ne fais ça que très rarement, parce que je ne compte même plus le nombre de fois où je vous ai rappelé que j'étais vachement indulgent, parce que je suis très indulgent, mais avec toutes les masterclass qui sortent en ce moment, et d'autres qui n'attendent que d'être vues, <rire> Noragami, allez voir la vidéo Donc si vous ne voulez pas perdre votre précieux temps les refs, ne regardez pas ce truc, et optez pour autre chose, hein, parce que vraiment, je sais pas comment dire ça, mais y'en a marre d'être indulgent avec des productions comme ça. Quand c'est pas si ouf, euh, bah il faut le dire. Mais bon, on va quand même continuer pour les intéresser. Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre tome 4, ou plus précisément chapitre 24, je préviens de certains trucs, hein, niveau de l'adaptation, il faut savoir que l'animé a sauté quelques chapitres, et a remixé certains trucs, la chronologie n'est pas vraiment la même, hein, mais pas de quoi s'inquiéter, l'approche par contre change un peu dans le manga, hein, moins de hechi, et moins de plans de caméra vraiment… Et surtout le côté horreur est beaucoup plus omniprésent que le côté humour de la série, c'est assez appréciable Enfin, l'animé a décidé de conclure sur l'arc du professeur, en teasant un petit peu sur le prochain arc avec le temple et les divinités, et avec une petite fin exclusive pour l'animé, donc si vous voulez voir la différence de tempérament entre les deux formats, je vous recommande alors de reprendre un peu avant, l'approche du manga est vraiment cool et ça vaut le coup par rapport à l'animé. Maintenant en ce qui concerne une saison 2 de l'animé, la popularité est ok, hein, c'était plutôt dans les tops hein, quand c'est sorti, les ventes on n'a pas encore de chiffres, hein, dommage mais je pense que ça devrait plutôt être ok aussi vu comment le streaming a plutôt bien marché et vu comment ça s'est Placés sur les différentes plateformes de streaming, seul problème, c'est niveau de l'adaptation. Pour l'instant, il n'y a clairement pas assez de chapitres du manga pour faire une saison 2. Il me semble qu'il y a un webcomic aussi, hein, mais bon, pas sûr que ça soit une si bonne référence pour faire un animé. La chose qui est sûre, c'est qu'on va devoir attendre. Attendre que les Blu-ray sortent, voir comment la série se porte après la diffusion de l'animé, le développement de la merche. Pour l'instant, ça n'a pas particulièrement impacté la vente de ces mangas, donc bon, pas de boost particulier, c'est pas forcément bon signe. Et niveau de l'adaptation, comme j'ai dit, faut attendre que de nouveaux chapitres sortent pour faire une nouvelle adaptation animée, qui je pense vont quand même essayer de faire, car s'ils voulaient vraiment juste promouvoir le manga, ils n'auraient clairement pas autant hypé avec le prochain arc avec une fin exclusive, du moins c'est ce que je pense, parce que le raisonnement inverse est possible aussi, donc bon… Dans tous les cas, comme vous le savez, si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un Et sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo en attendant portez vous bien, ciao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 Bah, la vidéo est finie, en fait. Qu'est-ce que vous faites là Il a plus rien à voir, hein. À la rigueur, vous pouvez voir la dernière vidéo. Elle est vraiment bien. Ok. À ah, la rigueur, ok.